Et égayez l'ambiance de vos repas de famille, le quotidien interne du bureau ou une fête ennuyante. Jouez un morceau entraînant sur votre cravate musicale. Succès garanti